Bon les gars, changement de priorité, on imprime plus foutu papier, on passe à l'action. Il faut les sauver. Le magistère a-t-il l'intention de les laisser entrer Nous devrions peut-être attendre une annonce officielle avant d'agir. Le miracle d'il y a huit mois peut peut-être se reproduire. Permettez-moi d'en douter, ils n'ont aucune raison de le faire. Comme je vous l'ai expliqué, la seule raison pour laquelle ils nous ont fait entrer était qu'ils leur ai fourni les laïcitographes et qu'ils n'avaient pu cacher à la population le fait que des Austriens demandaient asile. Cette fois, la donne est différente, le peuple ignore ce qu'il se passe dehors. Je ne l'ai appris que par un concours de circonstances car je travaille près du magistère. Alors ne perdons pas de temps. Comment devons-nous nous y prendre pour les faire entrer Une fois qu'ils sont à l'intérieur exposés aux yeux de tous, le magistère ne pourra faire marche arrière. Mais comment réagiront les gens 50 personnes, c'était pas une grande différence. Mais 200 avec le cataclysme qui fait rage dehors Je pense que la priorité est de les sauver. Pendant que vous vous occuperez de les faire rentrer, je trouverai un moyen de sensibiliser les gens. Ça me va. Je suis volontaire pour aller les chercher. Et il faut que j'y sois. Je suis de leur peuple. Bien, alors. Mais qui nous dit qu'un jour, le temps n'en aura pas marre de nous voir le piller comme nous le faisons Mendiant quelques heures, quelques jours, quelques mois en plus. Peut-être qu'il sera fatigué de toujours donner sans rien recevoir en échange. Peut-être qu'il s'épuisera. Et peut-être qu'il s'arrêtera, comme ça, du jour au lendemain. Et le monde sera figé jusqu'à son réveil. Mais le temps ne peut pas mourir. Il ne peut pas dormir, c'est un dieu. Grand-père, c'est la machine de Winter Il appris à l'utiliser, n'est-ce pas Oui. Qui écrit Que disent-ils Ils disent que le cataclysme est bien pire à l'Est. Qu'ils sont venus se réfugier à Bourgade. Il supplie Winter qui avait professé cette catastrophe, de bien vouloir les aider. Il faut ouvrir les portes. Ce sont des Austriens, grand-père. Ils sont aux portes de la ville et ils meurent de faim. Mais comment ferons-nous pour communiquer Je pensais que nous allions utiliser les cytographes Totalement impossible, ils en ont un. Nous ne pouvons pas courir le risque qu'ils interceptent le message. Mais alors, comment Avec ceci. Un phonographe Et sans oublier, et une carte postale des jeunes demoiselles en fleurs Oui, le sujet de la carte importe peu. En tout cas, c'est un phonographe un peu spécial, qui n'a eu aucun succès lorsqu'il est sorti. Sa particularité est qu'il peut lire des cartes postales. Ils ont arrêté Wind Ils ont arrêté Wind Non Combien 48. Combien sont restés dehors Presque 200. Nous n'avons pas le choix. Il faut continuer. Mais comment Si Winta était arrêté, c'est qu'ils ont découvert qu'il était avec nous. Ils connaissent les caves de l'Auberge du Renard, ainsi que le plan de sauvetage qui s'y passe. Nous ne pouvons pas être sûrs. Il était surveillé, mais nous ne savons pas à quel point. Si ça se trouve, il a juste été emprisonné pour avoir monté un laboratoire clandestin. Ou pour un faux motif. Le magistère craint les hommes comme Wind. Il veut les garder sous son contrôle, par n'importe quel moyen. Alors on fait quoi On prend le risque Les presses, elles ont terminé de tourner Non, ce sera fini vers le milieu de la nuit. Je propose que l'on distribue les journaux avant toute action téméraire. Il faut voir quel effet aura le scandale sur le peuple. Espérons que ce sera une véritable victoire cette fois. Concitoyens de Bourgade, me reconnaissez-vous je suis Windbirn, le scientifique austrien qui a témoigné dans le journal. Il faut ouvrir les portes. Ne laissez pas ces gens mourir. Ils sont comme vous, des hommes, des femmes, des enfants. Ils ont fui le cataclysme pendant des semaines. Et comment les accueillons-nous Ils meurent sous nos fenêtres. Réveillons-nous Il faut écrire l'histoire. Le peuple doit parler. Ouvrons ensemble ces portes et faisons entrer l'humanité dans ces murs. Nous en sommes capables Nous sommes mille Ils sont cent Oubliez les portes Oubliez les portes Oubliez les portes Oubliez les portes Oubliez les portes Oubliez les portes les portes Wind... Tout va bien. Regarde, ils ne m'ont pas fait de mal. D'accord J'ai eu si peur quand ils t'ont emmené, j'ai... Ils n'ont pas eu le temps de me faire de mal. Et même s'ils l'avaient fait, j'aurais été fier de leur dire que j'avais agi seul. Parce que ce sont mes convictions et qu'il s'agit de mon peuple. Je t'aime Camilla. Arrête de pleurer s'il te plaît. Ils les ont tous relâchés. Ils n'ont pas vraiment eu le choix. Vous avez fait un excellent travail. La foule était accrochée aux portes de la prison ministérielle et ne voulait plus se défaire. Il y avait même des tentes. C'était incroyable. Alors ils ont paniqué et ils m'ont relâché avec quelques autres pour faire figuration. Et ceux de dehors Cela, nous n'avons rien pu faire. Ils refusent d'ouvrir les portes vers l'extérieur, et le peuple est partagé. C'est vrai que la situation à l'intérieur a tendance à se gâter aussi, entre les prémices de révolution et les conservateurs extrêmes comme les hommes ou l'anneau de la science, et leurs partisans. Bon, nous verrons cela plus tard. Mais comment tu peux faire pour analyser une situation si calmement Tu viens de sortir de prison, Wind Ceux de ton peuple sont encore dehors D'accord Mais putain, pour une fois, tu pourrais profiter juste de cet instant, non Tu m'avais manqué. Embrasse-moi. Qu'est-ce que c'est Quoi Sur ton épaule. Fais voir. Tenez rien. Viens, rentrons. Qu'est-ce que c'est oh C'est mon fardeau, et celui de mon peuple, symbolisé par cette marque. À présent, chaque Austrien l'aura gravé sur sa peau lorsqu'il entrera à Bourgade. Il faut qu'on puisse nous différencier des autres, pour mieux nous surveiller. Il l'appelle la marque des extérieurs. Si nous avons des enfants, ils devront aussi la porter. Je m'en fiche. J'ai eu trop peur. Arrêtons tout, je t'en prie. Vivons juste ensemble. Nous ne pouvons pas les laisser mourir dehors. Je refuse de les abandonner pour mon unique petit bonheur. Mais, oui je... Je moi bien, Camilla. Je t'aime. Mais je ne peux pas dormir avec ces âmes torturées derrière les murs. Je ne serai jamais en paix. Je suis enceinte. Vous avez perdu, monsieur le ministre Non, le magistère a perdu. Et maintenant, comment comptez-vous reprendre les rênes Avez-vous quelqu'un à placer à la tête de bourgade Qui a dit que nous voulions décapiter le magistère Cette rébellion entraîne la chute de l'ancien système. Il vous faut réfléchir à la suite des événements. Ou alors, tout redeviendra comme avant. Car tout le monde se rendra compte de l'inefficacité de votre idéalisme. Vous oubliez une chose fondamentale. Les gens connaissent notre visage. Nous sommes les visages du scandale. Si vous décapitez les visages du scandale, ils feront de nous tous des martyrs. Et alors, ils ne vous laisseront pas en paix. Et dans 20 ans, quand tout le monde vous aura oublié, nous, nous serons toujours là. Et croyez-moi, nous nous rappellerons de vous tous. Alors profitez pleinement de ces 20 ans d'immunité, parce que passer ce délai. Même l'achat de tout le temps que vous pourrez trouver vous sera inutile.